Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci pour les 101 abonnés. abonné. Euh, je tenais à vous dire que ça me fait très... Je pensais pas en arriver là à 100 abonnés. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Euh... Et aussi pour vous app... Je fais aussi une vidéo pour vous apprendre comment partager une vidéo sur Messenger, une de mes vidéos donc euh... une vidéo de YouTube. Moi, je vais dans ma scène à moi mais je pourrais très bien partager cette vidéo-là Et là, vous avez une petite place quand vous la mettez sur pause, euh... et, là, et là, vous avez des propositions Facebook, Messenger, Bazar, Brawl, Nassau. Euh, là, vous avez une proposition, mais mais c'est vous posez là-dessus, après avoir posé sur la flèche. Vous posez là-dessus et vous... Euh, et vous partagez à celui vous appuyez sur Envoyer non je ne sais pas ce qu'il est noté vous appuyez sur le bleu là comme ça et et voilà il vous met que la vidéo était... a été envoyée donc bisous à tous j'espère que cette vidéo et vous a plu. Merci de me suivre. Et merci encore aux 101 abonnés. Allez, bisous à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo.